Bien aimé dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube aussi les avertis. que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous avez passé avec nous et ce temps sera aussi profitable pour vous-même car nous croyons que chaque fois lorsque le Seigneur nous parle et nous venons vers vous pour, pour vous parler, et cela va impacter votre vie si vous mettez, à, vous mettez la foi en ces paroles puisque la parole me dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ce que nous les avertis nous venons avec c'est toujours la parole de Dieu nous n'utilisons pas de livre nous n'utilisons pas de philosophie mais nous n'utilisons que la parole de Dieu et surtout la bonne nouvelle du royaume nous voulons aujourd'hui vous parler en ce dimanche je veux vous parler, n'est-ce pas de la prière, c'est un sujet que nous avions déjà eu à traiter donc euh, sur euh, lesavertis.net euh, si vous pouvez vous pouvez aller même sur notre YouTube, chaîne YouTube pour aller voir ce que nous avions dit à l'époque. Mais comme vous savez, à chaque fois lorsque le Seigneur nous donne des messages, il les donne euh, différemment. Et le, donc l'Esprit nous révèle des choses différemment ou bien l'Esprit nous donne d'autres mots ou d'autres phrases pour, n'est-ce pas, euh, euh, appuyer ce que nous avions déjà peut-être dit. Aujourd'hui, nous allons parler réellement de la prière. C'est quoi la prière Selon nous, chrétiens, nous croyons que la prière, c'est un dialogue entre nous et le Seigneur qui est notre Dieu, notre Père. C'est-à-dire la prière, c'est une communication entre nous et Dieu, euh, euh, entre nous et Dieu ou entre les enfants et donc leur Père. C'est ainsi que je vais te demander, toi qui vas me suivre en ce moment, si tu es déjà chrétien, gloire à Dieu Continue à, à, à, à, à être fortifié par le message du Christ. Continue à lire ta parole, c'est-à-dire la Bible. Continue, n'est-ce pas, à rester... Pur devant lui, c'est-à-dire à fuir le péché. Continue n'est-ce pas à croître dans l'esprit. Continue n'est-ce pas à progresser donc spirituellement. Mais si toi qui me suis en ce moment que tu n'es pas sûr d'être réellement sauvé, tu n'es pas sûr d'être réellement un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Tu n'es pas sûr de, donc de à de, dit de, de, de, de, de ta vie chrétienne. Renouvelle, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu, renouvelle, n'est-ce pas, euh, euh, ta, ta marche avec le Seigneur, renouvelle, n'est-ce pas, ton contrat avec euh, le Seigneur. Crois réellement que c'est lui, Christ Yeshua, c'est lui qui est mort à la croix pour toi, c'est lui qui va revenir pour te prendre à condition que tu euh, donnes ta vie à lui. La Bible, la Bible me dit dans le livre de, de, de, de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois croire que le Seigneur Christ Yeshua, c'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous pouvons, n'est-ce pas, euh, entrer donc, euh, dans, donc dans le bras du du Seigneur. C'est par lui que nous pouvons, n'est-ce pas, hériter le rhum du ciel. C'est ainsi que je t'encourage, toi qui n'as pas encore réellement donné ta vie à Christ, de lui donner ta vie, de lui donner toute ta vie, afin que tu puisses être sauvé. Alors, je rentre maintenant dans le sujet, dans cette exhortation ex -ex par rapport à la prière. Comme je dis, la prière, c'est un dialogue entre nous et, et le Seigneur. La prière, c'est un, un dialogue entre nous et Dieu, qui est notre Papa. La prière, nous allons lire un passage dans euh, Luc. Luc, au chapitre 11, dans son verset 1. La Bible nous dit « Jésus pria un jour un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est-à-dire, la prière, c'est un enseignement qui ne peut venir que de lui-même Christ Yeshua. La prière, c'est un enseignement qui ne peut venir que de lui-même, puisque c'est Dieu qui connaît les mots qui sont réellement des mots propres, des mots sûrs que tu dois prononcer pour que ta prière te soit, soit réellement exaucée. Mais, il y a une condition. La première condition, c'est quoi Il faut être d'abord juste devant lui, car la Bible me dit que la prière du juste a une grande efficacité avant de devenir enfant de Dieu tu dois d'abord accepter le Seigneur Christ comme je dis au début et tu deviens enfant de Dieu tu commences à vivre selon ses lois ou bien selon ce qu'il veut c'est-à-dire selon sa volonté et vivre une, donc une vie pure devant sa face en ce moment tu deviens disciple et enfant et lorsque tu es disciple et enfant, le Seigneur va maintenant t'enseigner enseigner comment parler avec lui. C'est ainsi que l'un de ses disciples, à cette époque déjà dans Luc 11, demande ici, il dit « Montre-nous à prier, enseigne-nous à prier Comment n'est-ce pas, Jean l'a enseigné à ses disciples ». Nous comprenons que même Jean, lorsqu'il avait ses disciples, il les a enseignés, il les a enseignés, n'est-ce pas, comment prier. Puisque la prière, ce n'est pas seulement dire des choses, mais tu dois savoir comment est-ce que tu dis ces choses. Nous allons prendre la réponse du Christ avant de continuer. Le Seigneur Christ Yeshua leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » « Que ton règne vienne », là c'est presque la prière du, donc, de notre Père. Et cette prière nous aide à comprendre comment est-ce que Dieu peut, n'est-ce pas, exaucer nos prières. Cette prière nous aide à comprendre le schéma. Le schéma. Et le schéma ici, c'est d'abord euh, de mettre Dieu à sa place, de sanctifier le nom de Dieu dans nos vies, puisque le nom de Dieu toutefois est déjà sanctifié, mais et que ce nom, lorsque ça sort dans nos bouches de pécheurs, que ce nom soit réellement sanctifié, et que son règne puisse venir dans nos vies, sur cette terre, et que sa, et que sa volonté puisse être faite. Mais là, je parle par rapport à Luc, dit dans le verset 3, Donne-nous chaque jour notre pain, c'est-à-dire le pain quotidien. Le père quotidien de chaque jour, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est pourquoi Christ dira quelque part que ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain se, prend, se prend, prendra soin de lui-même, bien de soi-même. Pourquoi Puisqu'un chrétien, ce n'est pas celui qui court derrière des grandes choses, des grandes bénédictions. Un, un chrétien, c'est celui qui se contente, n'est-ce content, pas, de, la, euh, donc, de ce que le Seigneur fait chaque jour dans sa vie. Voilà, je suis en train de parler de la prière. Luc 11 nous a dit, Père ou Maître, enseigne-nous comment prier. Mais nous allons voir, la prière déjà à l'époque de Moïse était quelque chose de plus important puisque Moïse parlait avec Dieu comme ça. Puisque aujourd'hui nous prions dans la foi et nous espérons que Dieu nous, nous écoute car le Christ lui-même dit, lorsque vous priez, Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, c'est l'acte de la foi dans nos vies. Alors, Moïse parle avec Dieu comme ça. C'est-à-dire il parle à Dieu et Dieu l'écoute et Dieu lui parle. lui et Donc, écoute, le, dans l'œuvre le des nombres, chapitre 7, je vais lire à partir du verset 89. La Bible nous dit... Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, hein, le tabernacle originel, pour parler à l'Éternel, Yahweh, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du montagne, du, plutôt sur l'arche du témoignage entre les deux chéribins et il parlait avec Yahweh, ça dit Moïse parlait avec Yahweh, c'est une prière, la prière c'est parler avec Yahweh, avec le Seigneur, avec notre Père, le Moïse écoutait la voix et Moïse parlait avec lui, c'est pourquoi vous comprendrez que lorsque je parle de ces choses ici, puisque je sais que chaque chrétien prie chaque jour normalement, il y a d'autres chrétiens qui pensent qu'ils doivent prier dix fois par jour. Il y a d'autres chrétiens qui prient chaque fois lorsqu'ils ont un problème. Il y a d'autres chrétiens qui prient même lorsqu'ils n'ont pas de problème. Mais moi, je te dirais que la prière, c'est un dialogue permanent dans, entre nous et notre Père qui est Dieu, qui est Christ Yeshua. C'est ainsi que je t'encouragerai de ne pas faire le programme de prière seulement, mais d'être en permanent euh, dialogue avec le Seigneur, de parler souvent avec lui, de parler beaucoup avec lui et vous verrez que votre langue de la prière va se délier et vous, vous allez, n'est-ce pas, avoir le, donc des mots appropriés pour adresser vos prières à Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset ici, c'est un message que Christ Yeshua te donne ce matin. Le verset ci c'est un message que Christ Yeshua veut t'enseigner cest à Matthieu chapitre 6, prenez ça, lisez le, donc tous les versets, donc cest à tous les chapitres jusqu'à la fin. Mais moi, je vais prendre, moi, je veux prendre euh, le verset de la prière, le verset 5. La Bible me dit, Christ parle ici, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin, et au coin de rue pour être vus des hommes. Nous les voyons, le musulman les font, même lorsqu'ils sont dans les aéroports et que l'heure de la prière arrive, ils mettent leur pas, tapis ou natte pour prier. Et le, beaucoup de gens voient ça et pensent que oui, ils sont réellement près de Dieu. Non, non, ce pas ça, ce n'est pas ça. Lorsque tu pries, ne sois pas hypocrite. Tu penses que oui, tu dois prier pour que les gens te voient. C'est ça qui, euh, qui s'est passé. Et c'est ça aussi qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Regardez dans vos ensembles lorsqu'on dit il faut prier. Combien est-ce que les gens crient Ils pensent qu'en force de crier, euh, le Seigneur t'entend, il t'écoute. Ou bien en force de, de multiplier des mots, le Seigneur t'écoute. Nous allons continuer de lire. Je vous l'ai dit en vérité. Ils reçoivent leur récompenses, à dire les hypocrites. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la, ferme ta porte et prie ton père qui est dans le, qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit le, dans, donc qui voit dans le secret, il te le rendra. Ça dit quand on dit ici entre dans ta chambre, c'est pas forcément ouvrir la chambre et entrer, mais le Seigneur voulait seulement dire il faut entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut être sûr que lorsque tu es en train de prier là, tu t'adresses tu réellement au, au, au Seigneur Christ Yeshua. Lorsque tu, tu es en train de prier là, tu es, donc tu, tu, tu es connecté dans la foi avec lui. Tu es dans l'intimité en fait avec lui. Et lui qui t'écoute, lui qui, qui voit dans le secret, lui qui, qui écoute même tes mots avant que ces mots ne sortent de ta bouche, il va, n'est-ce pas, te les rendre par rapport à ce que tu demandes. Et surtout, n'oubliez pas tout cela toujours selon sa volonté aussi. Le, le verset 7, pour terminer, c'est le verset qui m'intéresse de plus par rapport à ça, par rapport à ces messages de ce matin. Matthieu 6, 7, il nous dit En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Je veux faire pas par pas. Pas à pas, je veux dire. En priant, « Ne multipliez pas les vaines, les vaines paroles. » C'est quoi les vaines paroles Je vais vous dire quelque chose ici. Il y a souvent des gens qui pensent que lorsque tu pries, tu dois réciter des versets bibliques. Lorsque tu pries, tu dois dire à Dieu que comme il est écrit ceci, cela, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu, ceci, cela. Non Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'abord que tu sois juste devant lui. Et il a besoin que tu parles avec lui. Puis de toute façon, tout ce que tu dis, il le sait. Mais il veut que toi, tu parles de, dans ton cœur. des choses qui viennent de toi. Ne parle pas des choses que lui a déjà parlé. Tu avais dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez-vous sera donné ». Mais il a déjà dit ça. Tu multiplies des vaines paroles. Dis quest ce que tu veux. Tu veux un enfant ?« Seigneur Christ, je veux un enfant. » Tu veux un travail, Seigneur Christ, tu veux un travail. Tu veux, c'est pas la paix, je veux avoir ta paix, car toi, tu, as, tu, donc, tu es la paix. C'est-à-dire, il faut dire au Seigneur ce que tu veux. Tu demandes. Tu demandes. Lorsqu'un père veut te donner quelque chose, tu, tu arrives, tu commences à dire, Papa, tu sais, il y a de cela quelques temps, tu m'avais dit, lorsque j'ai quelque chose, je dois, te, je dois te parler, je dois te... Non, tu n'as pas besoin de faire trop de des formules. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Ne multiplie pas de vaines paroles, virgule, comme le païen. C'est-à-dire, ce sont des païens au fait qui multiplient de vaines paroles avec but, je continue, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. L Imagination. Ils pensent que lorsque tu vas Parler comme je vois d'autres gens qui prient, prient des heures et des heures, mais ils disent des choses, ils répètent les mêmes choses, ils parlent de mêmes choses, ils récitent des versets bibliques, ils prennent, je ne sais pas, un ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, ils mélangent, ils ce n'est pas ça. Ne t'imagine pas que lorsque tu fais ça, le Seigneur va t'exaucer. Non, ne t'imagine pas. Ne leur ressemble pas. Ne soyez pas comme ces païens car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne vous le lui demandiez. Et à la fin, au verset 9, c'est de là que la prière de notre Père commence réellement. Puisque Luc, c'était seulement comme, euh, comment dirais-je, euh, euh, comment dire, le Seigneur a, a parlé de, de la prière comme euh, étant une courte réponse. Mais dans Matthieu, donc 6, 9, c'est la prière de notre Père. Lorsque tu vas lire ça, tu comprendras qu'il y a des choses que tu dois connaître. Par exemple, lorsqu'il dit, donc voici comment vous devez prier, je vais faire ça vite pour terminer, euh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, comme on avait déjà dit, le nom des les Seigneurs est déjà sanctifié de toute façon, et, mais là, là tu parles par rapport à toi, que ces nom puisse être réellement sanctifié lorsqu'il sort de ta bouche, que ton règne vienne, la, la, la, le règne du, du Seigneur doit venir, n'est-ce pas, dans ta vie, et sur la terre, ou, ou peut-être là où tu habites, en fait, que les gens puissent voir en toi, réellement la la vie du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De toute façon, toutes toute choses que nous, nous devions demander, nous devions demander que cela soit fait, comme je viens de le dire, selon la volonté de Dieu. Il dit ici, oh, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'avais dit déjà que le, euh, euh, ne vous inquiétez pas de le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire, chaque jour suffit sa peine. Il faut que tu demandes chaque fois le pain quotidien. Un chrétien, c'est celui qui se contente de tout ce que le Seigneur lui donne. Ce n'est pas celui qui pense qu'il faut avoir des millions pour être heureux. Et puis, pardonne nos, nos offenses et que tes offenses te péchaient doivent être pardonnés. Pourquoi Puisque le Seigneur n'écoute pas la prière d'un pécheur. Tu dois être réellement juste devant lui. Comme j'avais dit que la prière du juste a une grande efficacité. Je continue. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut être prêt, étant chrétien, de pardonner à d'autres avant que tu sois sûr que le Seigneur te pardonne aussi. Si tu ne pardonnes pas aux, aux hommes leurs offenses, tes offenses ne seront pas aussi pardonnées. D'où tu as réellement Intérêt à pardonner aux gens, même si ils commettent des choses qui te, font, qui te font mal, il faut leur pardonner. Je continue. Ne nous induis pas en, en, tata, en tata, tentation, mais délivre-nous du malin. Ne, ne, ne, ne, ne nous induis pas en, tata, tata, tention, en tentation, excusez-moi, ici, ça veut dire que, d'abord, Dieu ne tente personne, c'est le diable qui tente cest à c'est pourquoi lorsqu'on on, on dit « ne nous induis pas en, en tentation », ça veut dire « ne laisse pas que le, le diable nous tente hein? ». C'est pourquoi pour, à, euh, la, la, pour la phrase qui suit dit « mais délivre-nous du malin ». Il faut que tu puisses nous délivrer donc du malin qui est le diable Satan. Il faut que nous soyons loin de lui, il faut qu'il soit loin de nous pour que nous ne puissions pas réellement être induits donc en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Là, là ça vient, vient l'adoration. C'est-à-dire, tu, tu donnes gloire au Seigneur. Tu donnes tout ce qui lui est dû. Tu donnes tout ce qui, tout, tout ce qui, euh, comment -je, qui, qui, qui lui appartient. La gloire, le, la louange, l'honneur. Tu rends réellement à notre Dieu. Je finis avec euh, ce message de la prière. Si vous avez encore des questions par rapport à cela, N'hésitez pas à nous écrire et n'oubliez pas à partager cette vidéo afin que plusieurs puissent être aussi bénis par rapport au message que le Seigneur nous donne chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Shalom.